time for statement. member Merci. Madame, en 2001, on a introduit pour le MPOC, le 26 le MOPOC, cette maladie est servus qui cause euh, de problèmes. C'est la quatrième cause de décès au Canada et c'est une. Euh, le ministre de la Santé a pris euh, des actions significatives avec euh, les conseils euh, des médecins, incluant euh, des plans d'action pour pouvoir euh, aux hôpitaux et inclure les pensions avec euh, le MPOC et avec, euh, euh, avec les vaccins et investir dans les détections dé dé dé de la grippe. Euh, et un de mes investissements les plus euh, prometteurs a été à euh, reconnaître par les cliniciens et les faits en Ontario. Euh, C'est le meilleur euh, soin. Les, les visites d'urgence ont été réduites à 60 concernant les patients MPOC. Ils ont amélioré euh, ces, euh, les résultats tels que démontrés. Ça a sauvé le système des millions de dollars et a réduit la tension sur euh, les services d'urgence. Euh, sur cette année euh, du MPOC, je voudrais reconnaître euh, le dévouement des gens qui soutiennent euh, ces patients. On va passer avec le membre du London. Euh, la dernière fois ici, on a eu le nouveau euh, conseil. Je voudrais remercier tout le monde pour servir à la ville de London et les souhaiter euh, euh, toute cette chance-là. Le conseil a été assermenté euh, avec euh, euh, une, un café ici. Et on a besoin de ceci et ça coûte la des milliers de dollars et garde euh, les, le pouvoir au ministre. C'est une attaque directe sur l'autorité de conservation. On perd 320 acres de terre par jour, ce qui rend les riches plus riches et ça faiblit la démocratie, ça met en péril la, les logements pour les gens qui sont connectés politiquement. Je crains que le gouvernement est hors contrôle à ce niveau-là. Le Conseil... Euh, ce gouvernement n'a pas fait... Euh, concernant les conseils municipaux, là, n'a rien fait afin de pouvoir protéger euh, la population et j'espère que le gouvernement va entendre et collaborer avec les municipalités. Euh, député de Mar Madame la euh, présidente, je voudrais informer euh, la législation. Euh, aussi pour une organisation, dans ma circonstance, New Market Aurora, qui, la mission est de pouvoir euh, rencontrer les besoins d'itinérants ou de risques d'itinérance. Ils fournissent euh, des appris d'urgence et offrent des centres euh, d'accueil où les membres de la communauté ont leur service des repas, accès à une douche, un ordi et l'Internet et un repas chaud. Je suis bien content d'annoncer que seul notre gouvernement a soutenu deux communautés résilientes des financements avec un total de 177 400 dollars à travers la Fondation Trillium de l'Ontario. Ces bourses euh, aident, incluant euh, les systèmes euh, les ses coûts euh, pour bâtir, euh, euh, pour pouvoir mettre en place des stratégies et, euh, et des volontaires en mentionnant avec ses bourses, je voudrais remercier Anne la Lassman, l'exécutif, pour le grand travail qu'ils font dans notre communauté. Merci. Député de Kinnison, l'hiver s'en vient. Ce matin, je voudrais. Sans mentionner l'impact des risques de feu dans les Premières Nations en 2019 à Inouak, une mère et quatre enfants sont décédés résultant d'un feu, d'un incendie. Et j'étais ici dans cette chambre, ici avec un moment de silence. Plusieurs personnes qui sont mortes dû aux incendies. Euh, nous avions un service d'incendie inopérant en début des Premières Nations ayant eu une incidence dix fois plus haute de mortalité comparée aux sociétés non indigènes. Ils ont le plus haut taux d'incidence relatifs aux incendies, ce qui est 86 fois supérieur que le reste de la population en Ontario. Et les logements sont à grand risque et Medivac, l'urgence, ont besoin plus pour ceci. Ils n'ont pas accès, accès euh, pour les Premières Nations. Euh, ces inquiétudes sont euh, vers... Avec le, avec le changement saisonnier, je demande aux, aux députés, députés de considérer l'expérimenter. Ceci, en essayant de rester euh, au chaud. Oui, bon. Je voudrais parler au aujourd'hui euh, euh, euh, d'un euh, magasin qui s'appelle Gingerbread et plein euh, voyage pour voir ceci. L'arôme est absolument superbe. Ces biscuits sont absolument importants. Euh, ces biscuits sont très importants pour la... Ces peines d'épices sont très importants. Euh, ça a commencé en 1980 et éventuellement en 2001, il a déménagé à Manitech. Et à Manitech, ils ont le plaisir de voir cette croissance avec ces peines d'épices qui sont absolument... C'est là où il a rencontré sa femme, Carrie, et elle fait la décoration, malheureusement, le 4 novembre, Richard et Kerry ont été dévastés par un incendie massif qui a emporté leur logement et leur entreprise. C'est l'un des premiers logements euh, dans Manotica qui devrait être détruit complètement. Et ça, c'était euh, la, euh, la saison la plus occupée pour eux. La perte de leur maison veut dire qu'ils ont... Ils n'ont pas de... C'est un grand père pour le village de Manotech. Ma condoléance, mes condoléances à Richard et Kerry et si quiconque veut soutenir, s'il vous plaît, vérifiez le site Internet en ligne. Euh, je voudrais encore une fois là être au courant d'une situation dans ma circonscription. L'importation et le magasin euh, de... d'eau usée et humaine et j'appelle au ministre parce que le ministre a remplacé il n'y a pas d'instruction il n'y avait pas de puits. Il y a un puits, c'était une infrastructure antécédente. Quand je l'ai rendu le ministre au courant, aucune euh, réponse. J'ai rappelé au ministre avec une lettre. Le ministère n'a pas identifié un puits. Comment on peut s'assurer que vous avez identifié toutes les infrastructures autour de cette euh, site laitier Et j'ai eu une réponse vendredi. Tout est bien. Le samedi, le euh, lagon a été pompé. Les excavations ont été faites durant la nuit, jusqu'à 4h30 du matin. J'ai appelé aucune réponse, mais l'inspecteur a envoyé un courriel à un des voisins que ça, ils étaient en train de, euh, euh, de passer à travers. On veut tous ces documents. On ne peut pas, on a besoin de tous ces documents-là avant de pouvoir passer de l'avant et savoir qu'est-ce qui se passe. Conestoga, euh, député, en principe, quand on fait ceci, on parle de certaines choses qui se passent dans notre circonscription, mais je suis si content, je ne peux pas me euh, cacher ici. Le World Cup s'en vient. Euh, et, et la Coupe du Monde s'en vient. Je suis un grand fan du soccer et j'ai actuellement deux jeunes, un qui, est, euh, euh, qui voit Chelsea et ici, et Alors, je suis un grand fan, je suis bien content. Je voudrais voir pour la première fois depuis 1986 le Canada qui joue la Coupe du Monde. Maintenant, je dois dire ici, je suis un peu impartial pour l'équipe allemande et très souvent là, on soulève le drapeau, on lève le drapeau allemand. Mais cette année, c'est un peu différent. On s'assure que le drapeau canadien est au-dessus. S'il y a une opportunité, c'est différent actuellement. Euh, dans cette session, telle que je l'ai dit. Et, et, et le jeu sera ici. Ça commence le 20. Si vous avez une opportunité, soutenez le Canada. Je sais qu'il y a des athlètes qui sont ici, de l'équipe d'Ontario. Alors, bienvenue ici aux législatives. Et probablement, un jour, vous allez avoir une opportunité de euh, jouer euh, au niveau de la Coupe du monde. Merci beaucoup. Euh, député de Golf, alors je voudrais mentionner des milliers d'acres de, de euh, terres protégées qui sont perdus avec le plan de bâtir dans cette ceinture verte. Et, et ils veulent que, ce ministre, que le premier ministre garde sa parole et le Premier ministre a mentionné de protéger cette ceinture verte ici. S'il y a des raisons que ces terres sont protégées, c'est une terre qui protège des inondations, d'avoir de l'eau potable, sécuritaire. C'est la, la maison de, euh, agricole. Et tout ceci est sous la menace de spéculateurs peuvent euh, euh, s'enrichir euh, et le restant vont payer le prix pour euh, un transport plus important, des augmentations euh, des taxes et réduire la sécurité. Il y a 88 000 Acres de terrain qui sont approuvés pour le développement au sein de ces limites, où on peut bâtir des logements abordables. On ne peut pas se permettre de continuer à perdre 319 acres de terrain agricole à, à, à tous les jours. De la perte de ma circonscription et de millions d'automne, on dit le Premier ministre, euh, gardez les choses en place. Déclaration de député. Député d'Essex. Monsieur le Président, nous tous nous souvenons que sous le gouvernement libéral, 300 000 emplois, 300 000 emplois ont quitté l'Ontario. Mais, Monsieur le Président, j'ai de bonnes nouvelles. Ces emplois reviennent. Ils reviennent à Essex et à Kingsville. J'ai eu le plaisir de m'y rendre avec le ministre du Développement économique et du commerce, et il a promis un investissement de 1 million de dollars dans la ville de Kingsville. Ce million de dollars sera Bonifié de millions de dollars par les, inv par les investissements pour un total de 12,5 millions de dollars en investissement à Kingsville. C'est une ville de 21 000 personnes de population et donc 12,5 millions de dollars, c'est important. Ça créera 29 emplois, de bons emplois des emplois spécialisés, des emplois qui vous permettent de commencer une famille, de bâtir une maison. Monsieur le Président, j'aimerais remercier le ministre du Développement économique et du commerce et j'aimerais remercier le leadership du Premier ministre. J'aimerais féliciter Idle Corps Industries à Kingsville et MC3 de Kingsville d'avoir créé de bons emplois durables pour la population de Sussex. Merci. Merci. Déclaration de député. Député de Windsor Tecomsee. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais reconnaître un établissement bien connu de Windsor Tecomsee, le Greater Windsor Concert Band. Ce groupe a célébré son jubilé d'argent et ont célébré en style avec style dans un centre de Kingston. Leur directeur, Eric Moore, le ainsi que le groupe, ont joué de la musique pour notre collectivité. Ils ont commencé en 77 de façon humble. Le groupe a recruté ses musiciens. Le groupe a fait son concert de Noël, son tout premier concert de Noël cette année-là et a contribué à, à l'esprit de Noël dans notre collectivité depuis ce temps. La COVID n'a pas arrêté ce groupe. Ils ont fait des vidéos YouTube et TikTok. Leurs canaux sont bien fréquentés. Et parmi ceux d'entre nous qui n'en ne auront jamais assez d'entendre « All I Want For Christmas Is You », laissez-moi vous assurer que ce groupe fait Jouent ce classique de Noël de façon incroyable. Laurie Coulter, Lynette Lerose, Matthew Grayson et Karen Barnes, Amanda Hansen, Angela Manser et Loretta Linda. On vous remercie de partager votre amour de la musique avec nous tous à Windsor Tech Merci. C'est tout le temps que l'on avait pour...